Et notez, il n'y a pas de soucis à tout à l'heure. Shalom adorateur, shalom, shalom adorateur, que le Seigneur te bénisse, toi qui te connectes maintenant pour ce temps de prière, ce temps de communion fraternelle et ce temps dans la présence de notre Dieu. Shalom, shalom, tata Georgette, que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons inviter nos amis, inviter un adorateur à se connecter pour que nous venions adorer le Seigneur ensemble en ce soir. Alléluia Seigneur, nous te bénissons pour ce moment encore que nous venons passer en ta présence librement Seigneur. Mais nous croyons que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais que c'est toi qui nous choisis Seigneur. Et tu sais qu'à cet instant nous avons besoin de nous retrouver avec toi. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, te bénir et nous réjouir de nous retrouver en ta présence encore en ce soir. Ô oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Shalom, shalom adorateur, que le Seigneur te bénisse, shalom, shalom à toi qui te connecte maintenant, qui te prépare vraiment à entrer dans la présence du Seigneur et nous voulons bénir Dieu. Nous voulons bénir Dieu, nous voulons le célébrer encore en ce soir. Alors mon frère adorateur, nous allons commencer à nous élever, à élever nos voix vers le Seigneur pour le bénir. La Bible dit dans le psalmiste que une heure dans les parvis de notre Dieu vaut mieux que mille heures ailleurs. Alors, je voudrais qu'en ce soir, tu puisses dire au Seigneur que je, je, je privilégie ce moment, j'apprécie ce moment. Seigneur, j'apprécie ce moment dans ta présence. Seigneur, je me réjouis d'avoir cette heure à venir dans ta présence. Seigneur, je veux te dire merci car tu m'as appelé. Seigneur, je ne suis pas arrivé là par hasard. C'est toi qui as prévu qu'en ce vendredi 28 janvier, oh Seigneur, j'allais me trouver là avec mes frères adorateurs, avec mes sœurs adorateurs pour pouvoir te bénir. Et je veux vraiment te dire merci. Parce que, Seigneur, tu avais tout planifié. Tu as planifié, Seigneur, que nous soyons là. Tu as planifié, Seigneur, que nous, nous, nous puissions nous libérer en ce temps même. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, avec ma, mes soeurs qui sont connectées, avec celles qui vont nous prendre plus tard, avec mes frères, nous voulons te dire merci. Parce que nous privilégions ce moment. Nous ne le prenons pas pour acquis, Seigneur. Et nous savons que pendant qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, pendant qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas trouver le temps, pendant qu'il y a des gens même qui ne savent même pas que tu existes, pendant qu'il y a des gens même qui, qui rejettent, Seigneur, ton existence, à nous tu as fait la grâce, que nous nous trouvions là, Seigneur, en, ce, en cet instant privilégié. La Bible dit que, quelle joie quand on m'a dit, David dit, quelle joie quand on, qu on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Et pour nous aussi, c'est une joie en ce soir, parce qu'on nous dit, Allons dans la maison du Seigneur, mais dans la présence du Seigneur. Dans cette présence où celui qui n'est limité ni par le temps ni par l'espace arrive à nous connecter tous ensemble. Et nous allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alors nous voulons dire merci au Seigneur, lui qui nous donne de rentrer dans sa maison. Alléluia. Lui qui nous donne de rentrer dans sa présence. Lui qui nous donne d de, de, de, de privilégier ce moment, de chérir ce moment. Lui qui nous donne d'avoir ce moment à cœur. Alléluia. Alors la Bible dit dans le psaume 100, le verset 4, « J'entre dans les parvis de mon Dieu avec des chants de louange et des chants d'action de grâce. » Alléluia. C'est pourquoi, adorateur, je voudrais que maintenant que tu es en train de rentrer dans les parvis de ton Dieu, que tu puisses rentrer avec des louanges et des actions de grâce, que tu puisses rentrer avec les louanges des serviteurs, que tu puisses rentrer dans les parvis de Dieu pour pouvoir le bénir. Alors, avec moi, je voudrais que tu prennes le psaume 135. Et je vais le lire. Le psaume 135 dit « Alléluia, louez le nom de Yahvé, louez serviteur de Yahvé, officiant dans la maison de Yahvé, dans les parvis de la maison de notre Dieu. » Louez Yahvé car il est bon. Yahvé joué pour son nom car il est doux. C'est Jacob que Yahvé s'est choisi. Israël dont il a fait son apanage. Et David continue par dire Moi je sais qu'il est grand, Yahvé. Que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce qui plaît à Yahvé, il le fait, au ciel et sur la terre. Alléluia, alors bien aimé, continue d'élever la voix, et continue de faire monter tes louanges vers le Seigneur, continue de faire monter ta reconnaissance vers le Seigneur, pour ce qu'il a été pour toi en ce jour, bien aimé, certaines personnes vont au travail, elles ont des malaises sur la route, elles ne peuvent pas revenir à la maison, certaines personnes disent au revoir à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs conjointes, et ne reviennent pas à la maison, mais à nous, le Seigneur nous a le Seigneur nous a mis à part, le Seigneur a veillé sur nous, c'est sa main qui nous a saisis, c'est sa droite qui nous a conduits, c'est lui qui nous a donné de pouvoir rentrer chez nous et de pouvoir nous tenir devant lui. C'est pourquoi nous voulons le bénir, c'est pourquoi nous ne voulons pas être chers en louange en ce soir, car nous voyons ce qu'il a fait. Oh, pendant que la semaine dernière je voyais dans la news cette dame qui allait au travail et qui a été poussée sur les rails, mais pour moi le Seigneur m'a préservé. Pour ceux qui prennent le train pour aller au travail, le Seigneur les a préservés. Pour ceux qui prennent les moyens, qui prennent leur voiture, le Seigneur a évité des accidents. Pour ceux qui sont dans les bus, qui sont dans les wawawawo, qui sont dans les bacas, avec tout ce qui se passe à Abidjan, quels que soient les moyens de transport que tu prends, le Seigneur t'a préservé. Et en ce jour-là, en ce ce soir, en cet instant, c'est une occasion merveilleuse pour lui dire merci. Pour lui dire que je reconnais, Seigneur, que ce n'est même pas moi, mais de mes propres forces que je suis rentré. Je reconnais que ce n'est pas parce que j'ai été prudente que je suis venue. Mais je reconnais que c'est ton esprit qui m'a conduit. Je reconnais que c'est toi qui as été avec moi. Et pour ce soir, je veux ne pas être cher en mots, mais je veux te louer, te célébrer. Alléluia. Pendant que je te loue, Seigneur, je reconnais, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu me permets, Seigneur, d'avoir à manger sur ma table. Pendant qu'il y a des personnes, Seigneur, dans les pays, Papa, qui souffrent, qui n'ont même pas trois repas par jour, à nous tu as fait la grâce. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons regarder, Seigneur, à ces choses que souvent nous pouvons prendre pour acquis. Nous voulons regarder à toutes ces choses que nous négligeons, ces choses pour lesquelles nous oublions parfois de te dire merci. Et en ce soir, nous voulons te dire merci pour ces choses. Nous voulons te dire merci pour ces choses. Alléluia. Tu es digne.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 de recevoir la gloire. Je veux chanter c'est louanges, oh mon roi. Je veux louer ton Seigneur, Agneau de Dieu. Oh, digne, digne, Tu es digne, tu es digne. Digne, digne, digne. Oh Seigneur, oui, tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire de ton peuple. Tu es digne, Seigneur, que nous reconnaissions au-dedans de nous que tout ce que nous sommes, nous devons te rendre gloire. Tout ce que nous avons, nous devons te rendre gloire. Et nous voulons, Seigneur, que tu lises en nos cœurs en ce soir la reconnaissance, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Tu es digne, tu es digne. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, nous te célébrons. Voici que nous sommes dans tes parvis, en train de lever, les, en train de lever Seigneur les cantiques de louange et d'action de grâce, en train de reconnaître Seigneur que tu as encore à l'œuvre, en train de reconnaître Seigneur que pendant qu'il y a des personnes qui agonisent, nous nous sommes là, en train de reconnaître Seigneur que tu es le seul qui est digne de recevoir la louange et la gloire. Et nous te disons merci Seigneur, mais nous ne voulons pas demeurer dans les parvis. Nous ne voulons pas rester dans des parvis. Nous voulons avancer encore. Nous voulons faire un pas de plus pour pouvoir rentrer, Seigneur, dans ta présence, aller dans le sein des saints, pour pouvoir, Seigneur, prendre un pas encore et nous retrouver, Seigneur, devant la cuve des reins où nous voulons, Seigneur, nous abandonner. Oh, Seigneur, tu nous as dit, Jésus, que si vous voulez me suivre, si vous décidez de me suivre, Renoncez à vous-même et prenez votre croix de tous les jours et suivez-moi. Seigneur, les adorateurs sont là connectés. Destiny est là connectée. Tata reine est là connectée. Corinne est là connectée. Tata Georgette est là, elle est connectée, Seigneur. Et Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous avons décidé en nous-mêmes de te suivre. Nous voulons marcher selon toi, mais nous savons, Seigneur, que c'est un chemin au quotidien. En cette heure, Seigneur, en ce jour, nous voulons te dire que nous renonçons à nous-mêmes. Nous voulons renoncer à prendre des décisions de nous-mêmes. Nous voulons renoncer à tout ce qui est volonté de nous-mêmes. Nous voulons renoncer à décision, Seigneur. Nous voulons renoncer à tout ce qui n'ira pas, Seigneur, en accord avec toi. Nous voulons fêter la chair qui est en nous, Seigneur, en ce soir, pour que l'Esprit prenne le contrôle. Nous voulons, Seigneur, dis, oh oui, Père, que c'est avec toi que nous avons décidé de marcher. Et c'est pour toi, Seigneur, que nous marchons. Donc nous renonçons à nous-mêmes. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur, nous procéder devant toi pour faire allégeance, pour te dire que nos vies sont à toi. Nous venons, Seigneur, te consacrer. Seigneur, nos vies, la vie de nos époux-épouses, la vie de nos enfants. Nous venons te consacrer nos finances. Nous venons te consacrer nos, nos enfants. Nous voulons te consacrer notre travail. Nous voulons te consacrer notre santé. Nous voulons te consacrer nos projets. Tout ce qui est à nous, Seigneur, tout ce qui est nôtre, tout ce qui est à moi, tout ce que je peux appeler mien. Je viens tout te consacrer, tout te donner. « Avouez, Seigneur, que si je ne t'invite dans ma barque, tu ne peux t'inviter toi-même. Avouez, Seigneur, que si je ne prends la décision de te suivre, tu ne penses, tu ne peux, Seigneur, forcer, parce que tu nous as créés avec le libre arbitre. Et devant toi, Seigneur, en ce soir, c'est cette décision que je prends, de m'abandonner à toi, de te laisser prendre le contrôle. Et comme le psaume 32 dit, « Je ne veux pas être comme l'âne à tout celui qu'on doit, qu doit frapper pour qu'il puisse avancer. Mais je veux, Seigneur, être docile comme la brebis. Je veux être obéissante comme la brebis. Je veux être, Seigneur, offert tout à toi comme la brebis. Je ne veux pas avoir de volonté, mais je veux que ma volonté soit calquée avec la tienne. Seigneur, c'est pourquoi je veux renoncer à moi-même et prendre ma croix. Prends les difficultés de chaque jour. Prendre, Seigneur, tout ce qui est avec lequel je lutte. Tout ce qui est péché de la avec lequel je lutte. Seigneur, prends cela et te le donner pour que ton esprit vienne, Seigneur, changer. Oh Seigneur, en ce soir, c'est ma volonté. En ce soir, c'est le désir de mon cœur. En ce soir, Seigneur, et je bénis ton nom. Et pendant que je me consacre à toi, Seigneur, pendant que je suis devant toi, Paul a dit dans le livre de Romains au chapitre 12, et de ce qui est frère, je vous conseille de vous offrir en sacrifice, en holocauste, vivant, c'est et agréable à Dieu. Ô oh Seigneur, je sais que Seigneur, il y a des tâches en moi, mais je sais que, ton, que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha, Peut venir, si je le veux, si je le désire, si je l'appelle, enlever cette tâche de ma vie. C'est pourquoi devant Seigneur toi, je voudrais demander que ton sang vienne couler sur moi plaider le sang de l'agneau immolé sur ma vie, sur la vie de tous les adorateurs connectés, sur la vie de tous les adorateurs qui vont prendre, qui vont suivre ce temps de prière plus tard. Je voudrais que ton sang nous visite, que ton sang commence cette visitation depuis nos cheveux jusqu'à nos orteils, qu'aucun des endroits de nos vies ne soit épargné, que ton sang Jésus aille dans les profondeurs, que ton sang Jésus aille dans les endroits insoupçonnés, les endroits où personne ne connaît, les endroits où moi-même je ne connais pas, que ton sang vienne maintenant couler sur nous. Ô oh Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu sais les endroits où nous avons besoin de ton sang. Que ton sang vienne couler. Que ton sang vienne couler. Que ton sang vienne couler. Que ton sang vienne couler. Ô sang, oh sang de Jésus, purifie ma vie. Purifie ma vie. Purifie mon être. Purifie mon être intérieur, tout ce qui est déchet, qui a souillé mon corps. Ô oh, sang de Jésus, viens toi-même maintenant ce soir purifié. Viens faire passer au peigne fin tout ce qui est encore resté en moi. Ô oh, sang de Jésus, ô oh, sang de Jésus, je ne peux oh, me placer dans la présence du Père si je ne suis purifié. Car la Bible dit que mon Père est saint. Mon Père est saint qui veut que je sois saine comme lui. Alors tout ce qui est péché doit sortir de ma vie. Tout ce qui est péché doit sortir de ma vie. Esaïe dit dans, sa, dans, dans le livre au chapitre 58, au chapitre 59, que la voix, les oreilles du Seigneur ne sont point fermées, ni sa main courte, mais ce sont nos péchés qui ont creusé un fossé entre lui et nous. Ce soir, pendant que le sang de Jésus vient purifier ses péchés, la communion entre notre Père et nous se rétablit. La communion entre notre Père et nous se rétablit. Ça peut être un péché adorateur que tu as oublié, mais que ce soit tu veux, tu voudrais que le Saint-Esprit te rappelle. Ça peut être un péché que tu n'as même pas considéré comme péché. Souvent, nous négligeons les choses, nous ne réalisons pas que ce sont des péchés. Ça peut être ces péchés avec lesquels nous luttons. Ça peut être la gourmandise, la colère. Ça peut être la médisance. Ça peut être l'impulsivité. Ça peut être toutes ces choses, le manque de patience. Oh Seigneur, nous déposons tout pour que ton sang lave. Oh Seigneur, parce que si nous n'avons pas confessé nos péchés, si nous n'avons pas été euh, assez humbles pour confesser nos péchés, comment est-ce que lui qui nous aime pourrait nous pardonner nos péchés? Prends pitié Seigneur. Prends pitié, nettoie-nous. Nettoie-nous en ce soir par ton sang, par le sang de Jésus. Oh, nous sommes tes enfants, nous te supplions que le sang de Jésus nous lave. Nous sommes tes enfants, que le sang de Jésus lave chacun des adorateurs, que le sang de Jésus lave toutes ces personnes qui en ce moment, toutes ces personnes qui sont loin de la présence du Père, parce qu'elles ont été frustrées, parce qu'elles ont été fatiguées, parce que leurs leur intentions n'ont pas été exaucées et elles ont été découragées. Toutes ces personnes qui ont connu des, des successions, successions d'épreuves et qui, qui ont enfoui ces blessures et qui ne, qui ne l'expriment pas réellement, qui ne disent pas qu'elles sont fâchées, mais, mais en réalité dans leur cœur, elles sont... Elles ont, en elles ont grossu le cœur. Oh Seigneur, que ton sang lave nos cœurs. Que ton sang lave nos cœurs qui ont pu garder ces choses. Que ton sang lave nos cœurs devant ces situations où nous voulons vengeance. Où nous nous disons, oh même dans nos prières, Seigneur, restons-moi pour qu'ils voient. Restons-moi pour qu'ils voient. Adorateur, le Seigneur te restaure pour sa gloire. Le Seigneur te restaure pour sa gloire que le sang de Jésus nous restaure, restaure nos vies, restaure nos cœurs qui ont été blessés, qui ont été frustrés, nos cœurs qui ne sont pas libres, tout ce qui est rancune, rancœur, tout ce qui est amertume dans nos cœurs, que le sang de Jésus lave, tout ce qui est blessu de l'enfance, toutes ces choses que nous avons, que nous avons enfouies de notre subconscient, qui aujourd'hui nous a défini, nous a donné certains caractères que le sang de Jésus lave, que le sang de Jésus nettoie. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus aille dans les profondeurs. Que le sang de Jésus aille dans les fondations de nos vies. Oh, de même que David dit si les fondations sont renversées, que peut faire le juste Que le sang de Jésus rentre dans les fondations de nos vies et qu'il purifie les fondations. Toutes les fondations qui ne sont pas de lui. Toutes les fondations que nos ancêtres ont faites, qui ne connaissaient pas Dieu. Toutes ces alliances qu'ils ont faites. Que le sang de Jésus aille dans les fondations. Et et lave nos âmes généalogiques, pendant que nous nous détachons, que le sang de Jésus nous lave. Alléluia. Merci Seigneur, pour ton sang qui nous nettoie, pour ton sang qui nous lave, pour ton sang qui nous purifie, pour ton sang qui restaure la condition de nos cœurs. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton sang. Oh, merci Seigneur. Et pendant Seigneur, nous, nous voulons encore avancer. Nous voulons encore avancer, Seigneur. Et nous voulons rentrer dans la présence. Nous voulons demander au Saint-Esprit de nous visiter. C'est la promesse de Jésus. Jésus a dit, il est vital, il est nécessaire. Il est obligatoire que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, vous n'allez pas pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et Jésus, dans ses mots, nous disait qu'à n'importe quel moment nous pouvons demander le Saint-Esprit, et il sera là. Jésus expliquait, il a dit, « Quel père Si son enfant lui, donne, lui demande un œuf, il lui donnera un serpent. Si son enfant lui, donne, lui demande du poisson, il lui donnera un scorpion. Quel père Et si vous, les hommes qui êtes mauvais, vous, êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants À plus forte raison, mon Père qui est dans les cieux Combien de fois plus ne vous donnera le Saint-Esprit Alors en ce soir, nous savons que le chemin est ouvert pour que nous recevons le Saint-Esprit pour que nous recevons l'Esprit de vérité, pour que nous recevons celui qui vient nous consacrer, celui qui vient nous montrer notre identité réelle. La Bible dit que c'est lui qui est au-dedans de nous qui nous fait crier à bas-père. Nous ne crions pas à bas-père de nous-mêmes, nous ne crions pas à bas-père parce que nous le voulons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui s'est qui, qui incrusté dans nos cœurs, qui nous donne de connaître notre identité. Et c'est pourquoi nous avons tant besoin de lui. Nous avons tant besoin du Saint-Esprit. Adorateur, demande au Saint-Esprit de te visiter. Demande au Saint-Esprit de venir siéger maintenant, Rosarabakosha. Que le Saint-Esprit vienne descende sur toi. En ce soir, nous avons tous besoin d'une nouvelle Pentecôte. En ce soir, nous voulons recevoir plus de lui. Oh, en ce soir, nous voulons que nos, nos vases puissent contenir un peu plus qu'ils ont contenu hier ou ce matin. Nous voulons aller encore plus loin dans la présence du Saint-Esprit. Oh Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Rekera yabako bakosa ravaše konse keraila konza rembaše konta karabaše konsa raba raba raba rekotorobo yaba ya basa konta ribaše rembaba kosa re sa kere baba baba re sa karaba baba re sokoro yoboko shiki te kerebaše re sokoro bokon te Rasakarabako Oh Saint Esprit de Dieu, ressokorobokocha, ribbaba konterebashiara, baka konterebashi, ressaka rabako torobokocha, kara baba baba, rikatara bashé kossokorobobo, reyara baka sarabashé kiri baka, ressokorokote rebashé kossaka rababa baba, ressaka rabako sha baba Oh Saint Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous t'honorons, nous te célébrons. Ô oh Seigneur, Esprit de Dieu, envahis-nous de ton esprit. Envahis-nous de ta présence. Rekotoro Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, esprit de Dieu. Alléluia, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. Nous avons besoin de toi. Et nous te recevons. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Car jamais, jamais, jamais, quelqu'un n'a crié à toi et est resté sur sa fin. C'est toi l'Esprit de vérité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Esprit Saint. Et pendant que, Esprit de Dieu, nous sommes dans ta présence et que nous savons que tu es là, nous voulons, Esprit de Dieu, que tu nous conduises dans le sein des saints. Nous voulons, Esprit de Dieu, que tu nous envoies dans la présence véritable de notre Dieu. Nous voulons, Esprit de Dieu, que tu nous donnes de pouvoir le contempler maintenant. Rebaraché, contarabaché. Re sakarababakonteré bakosha. Oh Saint-Esprit de Dieu, réba bababa ko rabaché. Ré sakarabako terebashe ko sakababababa. Oh, sakarabaché. Ré karabako sa rabaché. Alléluia, nous voulons rentrer dans le Saint des Saints. Adorateur, j'ai besoin que tu désires la présence de ton Dieu. Que nous nous retrouvions comme si nous sommes ensemble. Nous nous tenons les mains, comme à la Pentecôte pour rentrer dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau J'entre pour t'adorer toi seul J'entre pour honorer Jésus Nous rentrons dans le Saint des Saints La porte nous a été ouverte par le sang de Jésus et nous sommes purifiés, nous sommes lavés, nous sommes restaurés. Nous rentrons pour adorer Jésus, pour l'adorer seul et personne d'autre. Oh Oh, nous rentrons pour l'adorer, lui seul. Nous venons adorer Jésus. Ah Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons rentrer par le Saint des Saints. Nous rentrons par le Saint des Saints. Nous rentrons pour l'adorer seul. Lui seul. Nous venons honorer Jésus. Nous venons honorer Jésus. Nous sommes prosternés devant toi. Nous sommes prosternés devant toi. Nous sommes prosternés pour t'adorer, Jésus. Nous sommes prosternés pour t'adorer, Jésus. Toi et personne d'autre, oh Jésus. Nous joignons nos voix maintenant aux anges. Pour t'adorer, toi seul, Jésus. Pour t'adorer, toi seul, Jésus. Oh Jésus. Seigneur Seigneur. Je t'adore, toi le Seigneur de nos Je t'adore. Je toi qui règnes, toi qui règnes, qui domines, toi qui es au-dessus de tout, ô oh Seigneur, lorsque tu te lèves, nous nous prosternons, Jésus. C'est toi qui tiens, c'est toi qui a la victoire. C'est toi, ô oh Jésus, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Toi qui te tiens à la droite du Père, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Judas, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi qui mérites, Jésus, que nous soyons là devant toi. Car toi seul est saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le plus et le très haut. Toi seul est Jésus-Christ de Nazareth, le vaillant guerrier. Nous sommes prosternés devant toi, Jésus. Oh, nous venons t'adorer, Jésus. J'entre pour honorer Jésus. Oh Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Seigneur, there is no way out. Il n'y a plus de sortie, Jésus. Seigneur, lorsque nous sommes en ta présence, nous sommes immobilisés. Seigneur, ce que nos cœurs veulent, c'est de t'élever, de t'adorer. Il n'y a rien que nous pouvons oh, Lord. Ré-sarabakosha. ré Tout en nous frémis, Seigneur, nous t'aimons. Ré-sarabakosha. Ré-sarabakosha. Oh, Seigneur, oh, nous sommes prosternés devant toi. Seigneur, ton peuple t'adore. Seigneur, tes adorateurs, Seigneur, sont devant toi. L'heure est là, Seigneur. Ressarabakoscharibabakonsa. Alléluia, nous te bénissons. Car ton nom est saint, car ton nom est saint. Oh, Jésus. Car ton nom est saint, saint. Saint, saint. Seigneur. nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, ô toi, notre Dieu. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur Qui est comme toi Tu es le seul Dieu que nous avons. Tu es le seul, Seigneur, que nous avons, Seigneur. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, oh, toi, notre Dieu, pour ce qu'encore tu nous visites en ce soir. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, merci, parce que nous savons que quelque chose encore a été touché, changé dans nos vies en ce soir. Car, Seigneur, tu es celui qui transforme. Tu es celui qui ne nous laisse jamais comme nous sommes. Et nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shalom, adorateur. Toi qui nous as rejoints maintenant. Shalom à toi. Shalom que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'élève et te glorifie encore. Que le Seigneur soit élevé et glorifié encore. Alors nous allons prendre le, le psaume 134. C'est notre thèse de méditation ce soir. Le psaume 134. C'est un psaume que nous connaissons. De par le chant que nous méditons, que nous, ce chant que nous aimons, cet ancien chant du renouveau. Alors, je lis la parole de Dieu, c'est un petit sauminé que trois versets. Allons bénissez Yahvé, tous les serviteurs de Yahvé, officiant dans la maison de Yahvé, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Et dans les nuits, levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez Yahvé. Que Yahvé te bénisse de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre Alléluia Alors nous bénissons le Seigneur pour Pour ce, pour ce passage De l'écriture qui nous donne Dans le psaume 134 Et nous sommes vraiment vraiment reconnaissants Parce que nous savons encore qu'aujourd'hui Le Seigneur va nous enseigner Sur ce psaume Va nous enseigner sur peut-être Des choses que nous ne savions pas Ou sur la façon dont peut-être nous n'avions pas compris ou venir en tout cas, nous approfondir notre compréhension de ce psaume, alléluia. Et pendant que le Seigneur mettait ce psaume à mon cœur, je me demandais, le psaume est intitulé dans la Bible que j'utilise, la Bible de Jérusalem, il est intitulé « Cantique des montées ». Et du coup, j'ai essayé de comprendre c'était quoi le « Cantique des montées ». Et là, quand je suis allée dans, faire mes recherches, je me suis rendu compte que le, euh, euh, la, les montées, c'était la dernière nuit que les, à laquelle les juifs célébraient pour pouvoir rentrer dans la fête des tentes. Et la fête des tentes, c'est une, une, une fête que les juifs même célèbrent, même jusqu'à aujourd'hui. Et le, le, le, le cantique dit, sinon le psaume dit, bénissez Yahvé, vous les serviteurs de Yahvé, qui demeurez dans la maison de Yahvé, qui demeurez dans les parvis de la maison de notre Dieu, durant les heures de la nuit. Et du coup, quand je, je, je, médis, je lisais, j'essayais de comprendre, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était cette nuit-là que David avait écrit ce psaume. Et je me, suis, je me demandais, mais comment est-ce que ça devait se passer pour eux? Dans quelle, dans quelle euh, comment on appelle, atmosphère ou dans quel état d'esprit ils étaient? Alors, j'ai commencé à, me, à, à imaginer, je me disais, Lorsqu'on fait la, la, la, veillée, la veillée de Pâques, de la nuit de, de, du samedi soir pour pouvoir rentrer à Pâques le dimanche, je, je réalise qu'en tout cas à l'église catholique, on était les lumières. On était les lumières dans les églises et on rentre avec des bougies. Et lorsqu'on rentre avec des bougies, les, les, les, les, la chorale commence à chanter des chants, vraiment comme en fait on passe des ténèbres à la lumière. Et c'est ce sont c'est vraiment à ça que j'ai pensé. Et pour pour ceux qui ont fêté qui ont fêté que ce soit le le, le, le le la Pâque dans le temps des Juifs, mais je peux imaginer comment ils devaient se rappeler de ce que le Seigneur les avait délivrés lorsqu'ils étaient en Égypte et que chaque année quand ils célébraient cela. Ça devait être avec une joie, le cœur reconnaissant. Et lorsqu'ils chantaient ce cantique-là, il s'adressait à ceux qui partaient dans la présence de Dieu. Et imaginons-nous où ceux qui se trouvaient dans la présence de Dieu pendant les heures de la nuit, donc la nuit où tout est calme, et ils sont dans la présence de Dieu, et on leur dit, bénissez le Seigneur. Vous tous les serviteurs de Yahvé, vous qui demeurez dans la maison de Yahvé, bénissez le Seigneur. Et c'est comme si en fait les gens sont en train de les motiver. Les gens sont en train de leur dire, souvenez-vous souvenez d'où vous venez. Souvenez-vous que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Souvenez-vous que pendant que pendant, pendant 400 ans, vous étiez, en, vous étiez en captivité en Égypte, près de combien Près de 4000 juifs. Vous étiez là-bas en train de souffrir, en train de bâtir les pyramides d'Égypte. Vous, vous, à un moment donné, même certainement qu'ils avaient carrément détourné leur regard de Dieu, tellement ils avaient souffert. Et pendant ce temps, ils viennent dire, loué Yahvé, qu'ils se rappellent de cette nuit-là. Où ils ont traversé, où Dieu leur a dit mettez le sang d'un agneau sur les sur linteaux les de vos portes, pour que lorsque l'ange de la mort passe, il vous épargne. Et c'est cette nuit là qui s'élève où ils viennent dire vous qui vous tenez dans la présence de Yahvé en cette nuit symbolique, en cette nuit symbolique. Et il dit pendant il dit levez les mains vers le sanctuaire dans la nuit, levez les mains vers le sanctuaire et bénissez Yahvé que Yahvé te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Et pendant que je méditais ce passage, je me suis dit, mais si nous devons appliquer le, ce psaume-là à notre vie d'aujourd'hui, comment est-ce que nous allons pouvoir comprendre, percevoir le sens, comprendre le message que Dieu veut nous donner. Et c'est alors que le Saint-Esprit a tiré mon attention sur la nuit. La nuit, en général, lorsque dans les Écritures, on parle de la nuit, la nuit fait référence à tout ce qui est sombre. La nuit fait référence l'épreuve, la nuit fait référence à l'absence de lumière, la nuit fait référence à la confusion. Et en même temps, nous savons que les Juifs, pour eux, la journée commence à 18 heures. Donc c'est quand la nuit descend que eux, les journées commencent. Pourquoi Parce que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu créait le ciel et la terre, à chaque fois on nous dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est le premier jour. Et pendant qu'il y a la nuit, c'est la nuit où il y a la confusion. Mais même dans cette confusion, même dans ces épreuves, même dans ces situations difficiles, on encourage les serviteurs de Yahvé à se tenir dans la maison de Yahvé numéro 1. Ils sont serviteurs de Yahvé qui soient d'abord dans la maison de Yahvé et ensuite dans la maison de Yahvé qui bénissent Yahvé. Qu'ils ne soient pas dans la maison de Yahvé en train de se plaindre de leur situation, qui ne soient pas dans la maison de Yahvé en train de pleurer de ce que les choses ne n'avancent pas. Mais qui soit dans la maison de Yahvé en train de bénir Yahvé. En train de bénir Yahvé pour ce que Yahvé a déjà fait. Comme la grande sœur Catherine le disait dans un de ses postes hier ou avant-hier. C'est à ce moment-là que nous faisons la talakou de Dieu. C'est à ce moment-là que nous faisons les louanges de Dieu. C'est pendant que c'est difficile, pendant que nous ne voyons pas le bout du tunnel. Nous que Yahvé appelle ses serviteurs. C'est à ce moment que nous devons faire la différence. Entre ceux qui bénissent, il avait que dans la joie. Et ceux qui bénissent, Yahvé qu il y avait dans l'épreuve. Parce qu'il y a une différence, adorateur. Quand tu as la possibilité, pendant que tu es dans le feu, comme les amis de Daniel étaient, de pouvoir bénir Yahvé. est une autre différence, quand tu es dans la joie de pouvoir bénir Yahvé. Pour qu'on puisse appeler... Pour qu'on puisse te dire, adorateur, adoratrice, que tu es serviteur de Yahvé, il faut que pendant la nuit, tu puisses te lever et bénir Yahvé. Il faut que dans les situations difficiles, tu puisses bénir Yahvé. Sinon, en quoi serais-tu différent de celui qui dit qu'il connaît Dieu, mais sans le servir Celui qui connaît Dieu sans le servir, celui qui connaît Dieu, c'est celui qui est comme tout chrétien normal, celui qui aime Dieu pour ce que Dieu peut lui donner, celui qui bénit Dieu lorsque Dieu, lorsque Dieu l'a, la récompensé, ou bien lorsqu'il a prié que Dieu lui a donné, a euh, euh, exaucé ses prières. Mais ceux qu'on appelle serviteurs de Yahvé, selon ce que le psaume nous dit en ce soir, ce sont ceux-là qui puissent, qui arrivent à bénir Yahvé dans son temple la nuit. La nuit aussi qui fait référence à la solitude. La nuit où il n'y a personne vers qui tu vas te tourner, la nuit où tu te demandes, tu te dis « Eh, il faut que le jour arrive. » La nuit où tu cherches secours, mais c'est pendant la nuit que lorsque tu bénis Yahvé, on dit que tu es serviteur de Yahvé. Et le verset 3 dit que Yahvé te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. On a commencé par encourager les serviteurs de Yahvé. Et avant de terminer, David dit que Yahvé te bénisse de Sion, toi qui as béni Yahvé dans la nuit, toi qui as pu te tenir dans la présence de Dieu dans les problèmes, toi qui as pu regarder au Seigneur même quand c'était chaud, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Yahvé te béni en retour de Sion. De Sion. La montagne de Sion est la montagne sur laquelle Dieu a fait alliance avec son peuple. La montagne de Sion, qui est appelée aussi le, la montagne de Sion, est aussi, les, les, les, les, les exégètes ont lié la montagne de Sion au mont Moriba, sur lequel Abraham a sacrifié, a voulu sacrifier Isaac. Et nous savons que sur le mont Moriba, Dieu a conclu une alliance éternelle avec, avec Abraham. Et lorsqu'on nous dit qu il y avait que avait te bénisse de Sion, on nous rappelle... On nous ramène à l'alliance du Dieu qui pourvoit qu'Abraham avait décrété en ce jour où Dieu avait remplacé Isaac avec un autre sacrifice qui était le bélier. C'est ce jour qu'Abraham a dit, il est le Dieu qui pourvoit. Quand le, le psalmiste dit que y avait te bénisse de Sion, il te ramène à l'endroit où il y a l'alliance du Dieu qui pourvoit toujours du Dieu qui ne nous laisse jamais tomber. Adorateur, toutes les fois où, dans les situations difficiles, nous nous tenons devant le trône de Dieu pendant la nuit et que nous arrivons à bénir Yahvé, à lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il a déjà fait, et pour ce que nous savons qu'il va faire. Alors, Yahvé nous bénit en retour de Sion. Alléluia. Que Yahvé te bénisse de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Si c'est lui qui a fait le ciel et la terre, et comme c'est lui qui a fait le ciel et la terre, comme toi et moi nous croyons, alors il n'y a rien qui ne puisse fait tant que nous sommes sur le ciel, tant que nous sommes sur la terre et que le ciel est au dessus de tout au dessus de nous s'il est le dieu qui a fait le ciel et la terre il n'y a rien qui ne puisse qui ne peut pas nous donner tant que nous sommes sur la terre et que le ciel est au dessus de notre nous alors en ce soir je voudrais que tu puisses te mettre dans la position d'un serviteur de Yahvé dans la position des serviteurs de Yahvé qui bénit Yahvé pendant la nuit. Je voudrais que pour cet instant, quelle que soit la difficulté, parce que le Seigneur nous répond progressivement. Donc, certainement, un adorateur parmi nous a un, un domaine dans sa vie où la nuit est là. L'adorateur a un domaine dans sa vie où, il n'a pas encore fait jour. Mais ce soir, je voudrais que, pendant que nous allons reprendre ce cantique, tu puisses bénir Yahvé, non? Dans cette nuit. En montrant, en touchant à cette situation, et dit, tu ne peux pas m'empêcher de bénir Yahvé. Et pendant que nous sommes en train de bénir Yahvé, de chanter ce, ce cantique, je m'appuie sur le verset 3 et je dis, que pendant que nous sommes en train de chanter, il avait nous bénit de Sion en retour, lui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Oh. Seigneur, nous te disons merci. Bénissez-le, Seigneur, vous tous... Serviteur du Seigneur Qui demeurait dans la maison de Dieu Durant les heures de la nuit Bénissez-le, Seigneur vous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui, Bénissez votre Dieu, que le Seigneur te bénisse de Sion, Lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains vers Lui qui fit le ciel et la terre Lui qui fit le ciel et la terre Bénissez le Seigneur Vous tous adorateurs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 Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de Sion, qu'au lui qui fit le ciel et la terre. Ô oh Seigneur, voici tes adorateurs, nous te bénissons. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous magnifions nous faisons monter vers toi Seigneur les louanges et nous te bénissons nous te sommes reconnaissants Seigneur, nous voyons tes œuvres dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, durant les heures de la nuit. Nous te bénissons, Seigneur, dans les situations difficiles. Nous te bénissons dans ce que nous ne comprenons pas. Nous te bénissons, Seigneur, pendant que nous attendons, Seigneur, ta voix et que nous ne semblons pas t'entendre. Nous te bénissons, Seigneur, lorsque nous attendons ton OK et que nous nous impatientons. Nous te bénissons, Seigneur, lorsque nous attendons ta visitation, Seigneur, dans nos finances. Nous te bénissons, Seigneur, lorsque Père et net chair, tu nous as prié net chair, Nous te bénissons, Seigneur, pendant les heures de la nuit, pendant les difficultés. Nous te bénissons, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que tu nous as appelés à être tes serviteurs et nous voulons te montrer que nous sommes tes serviteurs en te bénissant pendant les heures de la nuit. Nous élevons nos mains, Seigneur, en signe de louange et d'action de grâce. Nous élevons nos mains et nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous élevons nos mains en ce soir. Chacun des adorateurs ici présents, c'est toi que nous voulons célébrer. Nous voulons Seigneur, nous voulons Seigneur faire le signe de bouger nos mains devant toi. Nous voulons bouger nos mains devant toi. Nous voulons balancer les mains devant toi. En signe de louange, balancer les mains devant toi. Reconnaître, Seigneur que nous sommes là pour toi. Oh Seigneur, et comme David le dit, que Seigneur, tu nous bénis en retour de Sion. Nous recevons la bénédiction de Sion, nous recevons la bénédiction de Sion, nous recevons la bénédiction de Sion, de celui qui a fait le ciel et la terre, de celui qui a fait le ciel et la terre. Oh, nous savons qu'à Sion, la rosée de l'aimant coule à Sion et elle descend sur les hauteurs de Sion et c'est Yahvé qui veut sa bénédiction. Il nous donne sa bénédiction à jamais. Adorateur met la main sur la tête et commence à appeler la rosée de Sion. Comment s'appeler la rosée de Commence Comment appeler la bénédiction de Yahvé Comment appeler la bénédiction de Yahvé sur ta vie La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que maintenant, que ta main soit le signe de contact avec le Saint-Esprit. Maintenant, j'appelle la bénédiction sur ma vie. La bénédiction de l'éternel sur ma vie. La bénédiction de l'éternel dans tous les domaines de ma vie. La bénédiction de l'éternel où j'ai besoin de la rosée de l'hermon, où j'ai besoin de renouvellement, la bénédiction de l'Éternel dans la vie de mes enfants. J'appelle la bénédiction de l'Éternel dans la vie de Noémie Jordan et de Maeva. J'appelle la bénédiction de l'Éternel dans la vie de Paul Valéry. J'appelle la bénédiction de l'Éternel dans la vie de Jean-Jacques Confie, dans la vie de Reine Angélique, dans la vie de dans la vie de tous ces adorateurs qui sont connectés, dans la vie de Tata Georgette, dans la vie de ses amis, mon regard, j'appelle la bénédiction de l'éternel, la bénédiction qui coule de Sion, la bénédiction qui vient de la montagne de Sion, la rosée de l'aimant, un renouvelé, « Kosarabakosha, rembababakosakarabashe, je déclare, je déclare en ce soir sur ma vie, que comme la Bible le déclare, il lui est soir et il lui est matin », ce soir est le dernier soir qui fait voir le matin, qui fait voir le matin, qui fait voir la grâce, qui fait voir, qui appelle maintenant à l'existence ce qui n'existait pas dans ma vie, qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Toute faute formée, toute porte qui était fermée jusque là sur ma vie, je déclare que de même que le matin se lève, je vois la lumière de l'éternel, je vois la bénédiction de l'éternel, je vois la visitation de l'éternel, je vois la rosée de l'hermon, je déclare que pendant que l'aurore se lève, l'aurore se lève avec mes bénédictions. La rosée vient avec mes bénédictions. La rosée vient avec dans tout ce que, toutes ces intentions, toutes ces différentes nuits que j'ai identifiées. La rosée se lève avec, la rosée se lève avec ma restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle en ce soir. La Bible dit, soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Mon âme est restaurée en ce soir. Mon âme prospère en ce soir. Et si tous les demains de ma vie prospèrent, je prophétise dans ma vie. Je prophétise, adorateur. Commence à prophétiser. Le moment de la bénédiction est arrivé. Commence à prophétiser. Les serviteurs de Yahvé ont on, on béni l'éternel pendant les heures de la nuit. Le, la récompense des serviteurs, c'est la bénédiction de Yahvé de Sion. La bénédiction de la providence, la bénédiction de la visitation, la bénédiction de la restauration, la bénédiction de tout ce que nous attendions ce soir maintenant, en cette nuit du 28 janvier, j'appelle maintenant la bénédiction sur nos vies sur chacun de nous connectés sur chacun de ceux qui vont suivre ce temps de prière, que l'onction de Dieu qui est présente en ce soir visite nos vies, que nous soyons visités dans des rêves prophétiques que nous soyons visités dans des éducations que l'esprit de sagesse l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil l'esprit de force l'esprit de crainte de l'éternel que maintenant l'esprit de la connaissance de Dieu, domine sur nous que nous soyons levés, que nous soyons manifestés comme des serviteurs comme des serviteurs qu'on contre Père, nous te bénissons nous te célébrons qu'on qu'on Oh Seigneur nous te sommes reconnaissants nous te sommes reconnaissants nous te sommes reconnaissants Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Nous savons, Seigneur. Nous savons en ce soir. Et nous pouvons affirmer que comme nous t'avons béni, Seigneur, dans ton temple. Comme nous t'avons béni, nous savons que la bénédiction est venue de Sion sur nos vies. Nous savons que la bénédiction nous a localisés Nous savons que la bénédiction nous poursuit Et comme David dit tous les jours de ma vie La grâce et le bonheur m'accompagneront Et aussi longtemps que je vivrai Je demeurerai dans la maison de l'éternel Oh Seigneur nous te sommes reconnaissants ce soir Merci pour ta bonté, merci pour ton amour Merci pour ta bienveillance Merci toi qui prends soin de nous Merci, ô oh, éternel, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, toi qui déclares, Seigneur, et la chose existe, toi qui parles, Seigneur, et elle prend vie. Ô oh, Seigneur, quand tu te lèves, tout ce qui, tout, toute autre chose disparaît, car c'est toi qui es au contrôle de tout. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, en ce soir, et nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer. Oh Seigneur, tu es Dieu, reçois notre louange, reçois notre acclamation, reçois notre action de grâce, encore en ce soir. Merci pour ton feu, merci pour ta présence qui nous a visités, oh Seigneur, merci Seigneur. Oh Papa, je te suis reconnaissant Seigneur, Alléluia. Alléluia Seigneur, je te dis merci pour la vie de, toutes tes, de, toutes les, de tous les adorateurs, toutes les adoratrices, qui sont là, qui sont connectés, qui sont venus pour toi encore en ce soir, et qui, Seigneur, je crois, ont été visités encore. Je te dis merci, Seigneur, car, Seigneur, tes bontés ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent, Papa. Je te bénis, Seigneur, pour celles qui nous rejoignent maintenant, Seigneur. car tu nous dis, Seigneur, que le... le, le L'ouvrier de la dernière heure reçoit le même salaire que l'ouvrier de la première heure. Et nous te disons merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui vont se connecter plus tard. Car je crois, Seigneur, qu'elles recevront, Seigneur, aussi la bénédiction. Oh Seigneur, je te dis merci. J'élève ton divin nom et je glorifie la bonté, la puissance de ton nom. Oh Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit béni. Nous voulons sécuriser toutes les bénédictions que tu nous as données par le sang de Jésus. Nous voulons cacher, Adorateur, commence à cacher tes bénédictions dans le sang de Jésus, où le diable ne peut rien nous faire, tout ce que nous avons eu en ce soir, tous les endroits de nos vies que le Seigneur a visités, toutes les portes qui se sont ouvertes, toutes les chaînes qui se sont cassées, tous les, les chemins que le Seigneur a, a, a frais en ce soir, que maintenant le sang de Jésus recouvre tout cela que le sang de Jésus nous protège. Nous nous recommandons la bénédiction du Seigneur ce soir. Nous prions pendant que nous allons nous laisser, nous allons nous séparer. Oui, nous sommes séparés en tant que nous, mais nous demeurons dans la présence de Dieu. Et nous lui confions notre nuit. Nous déclarons ce soir qui nous donnera des songes révélateurs. Nous déclarons ce soir qui nous donnera des stratégies, qui nous donnera des moyens de pouvoir, devant de des situations, de pouvoir de savoir comment répondre, qui nous donnera la sagesse et l'intelligence de. La, la sagesse et l'intelligence de. Daniel, la sagesse et l'intelligence de, de, de Salomon, qui nous donnera le cœur de David, qui nous donnera, oh oui, l'obéissance de Jésus, lui-même notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, adorateur. <coughs> Vraiment que le Seigneur euh, vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont là. Euh, euh, oui, Tata Georgette, Brigitte Dago, Marie-Josée, Djeouri. Euh, C'est d'amis, euh, Destiny, oui, Georgette, Kofi, euh, Reine Angélique, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour les adorateurs qui avaient tenu vraiment à venir honorer notre Dieu, Emilienne à Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vraiment vous visite encore en ce soir. Nous sommes reconnaissants. <coughs> Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Alléluia, adorateurs. Nous avons fini pour aujourd'hui. Et vraiment, nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Priez pour, ma, pour la voix de la gauche de votre soeur. J'ai vraiment la gauche. j'ai forcé, forcé sur ma gauche aujourd'hui. Mais je bénis Dieu. On prie pour que, <coughs> voilà, que le Seigneur me, me restaure. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce fut un plaisir de pouvoir vraiment prier ensemble comme des frères, comme des... Des, des, des frères du même sang. Vraiment, mm -hmm. Alléluia, je bénis Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Ok, bye. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Bye.